Ça a commencé en 2010, quand Jean-Pierre a décidé de partir sa pratique de travailleur autonome. Il avait déjà beaucoup d'années d'expérience en consultation. Donc, il a parti Jean-Pierre Dubé, conseil. C'est en 2012 que la fille aînée de Jean-Pierre, étant en médecine dentaire, elle décide de tout abandonner ça pour travailler avec son père. C'est là où le nom a changé et est devenu JPD Conseil. On a beaucoup axé sur le volet standardisation des connaissances, technologie, et on a peut-être pas mis suffisamment d'enfants sur le volet humain. En fait, c'est en mai 2016, quand Catherine est allée au G500 du groupement des chefs, qu'elle a assisté à une conférence. On prend les pouvoirs qui sont d'habitude remis dans les mains, par exemple, du président ou du DG, et on les redescend au niveau de l'équipe. Donc, elle s'est dit pourquoi pas l'expérimenter et développer davantage le modèle. On a aujourd'hui une équipe qui est forte, qui est capable de mener ce modèle d'entreprise responsabilisée à un autre niveau. JPD Conseil est devenu CoBoom. Donc, le Co vient de cette idée de démarche collaborative, de co-création. Puis, le boom vient au niveau du résultat, qui est la révolution d'affaires que nous-mêmes, on a vécu. Donc, avec nous, c'est l'idée de faire affaire avec une équipe jeune, dynamique, mais qui est aussi poussée vraiment plus vers l'avenir. Notre rêve, c'est d'être capable d'accompagner l'ensemble des entrepreneurs un peu partout euh, dans la francophonie.